Salut à tous, c'est Oulien Fontenoy bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à passer par-dessus un tronc. Ça arrive souvent dans les sentiers, un tronc qui nous bloque. Du coup, je vais vous montrer deux techniques pour pouvoir passer par-dessus. La première, elle consiste à passer par-dessus en faisant une extension, en posant tout d'abord sa roue avant, en faisant l'extension et en passant par-dessus. Ça, c'est une technique qui est utile quand vous allez pas trop vite. Vous allez trop vite, elle va être très compliquée. Donc, je vous conseille d'aller à faible allure. Donc, c'est comme une extension ordinaire. J'arrive ici, j'anticipe. Je vais tirer comme un maniol pour poser ma roue avant pile poil sur le tronc. Si je pose devant, je vais faire un soleil. Si je pose derrière, ma roue arrière va accrocher et ça ne va pas être bon. Donc là, très important de bien viser et donc de ne pas arriver trop vite. Je pose ma roue avant. Ici, je suis sur l'avant. Je vais comprimer la fourche et me jeter vers l'avant. Je vais pousser mon vélo. Là, mon corps va être en arrière. C'est un transfert de masse de l'avant vers l'arrière. Vu que ça descend, normalement, même si ça racle un peu, ça devrait passer. Et là, l'important, c'est bien de lâcher les freins et de laisser rouler. Comme je vous ai dit, il ne faut pas arriver trop vite parce que c'est très précis de poser la roue avant sur ce tronc. Donc modérez votre allure. Deuxième technique où là, on peut y aller plein gaz, c'est faire un bunny up par dessus le tronc. On va lancer son mouvement un bon mètre, ça dépend de votre vitesse mais plus vous allez arriver vite, plus il va falloir engager son mouvement en arrière. Donc ici j'arrive, je comprime ma fourche vers l'avant, je bascule mon corps en arrière, j'arrive ici comme une position de maniol. Comprimez ma suspension, vraiment chercher à aller vers le haut. Ici je regroupe mes jambes, et je vais pousser mon vélo pour passer le front et bien amortir et continuer le mouvement. Voilà, tuto très simple, j'espère que ça vous a plu, c'est très utile, moi c'est souvent qu'il y a des troncs qui traînent comme ça dans les sentiers. Donc bon entraînement, Pensez il y a plein de tutos sur cette chaîne, bon entraînement et bon ride, ciao les gars